Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Je voulais t'expliquer pourquoi je trouvais ça important d'organiser des sacs de parole entre hommes. Depuis qu'on est petit, en tant qu'homme, on est soumis à des conditionnements masculins, à des injonctions qui vont nous pousser à avoir tel ou tel comportement, tel ou telle d'habitude. Et ces conditionnements peuvent, la plupart du temps, nous pourrir la vie. Le premier point, ça va être sur nos émotions. Il est pas hyper bien vu dans la société en tant qu'homme de parler de ses émotions, d'être en lien avec ses émotions. Sauf que une émotion c'est un processus chimique de notre corps euh, qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas et qui va nécessiter d'être pris en compte, d'être considéré, d'être accueilli. Dans le cas où on ne prend pas en compte ses émotions qui sont des messages qui nous sont transmis, qui nous sont donnés, ça va mener à des compensations qui peuvent être parfois problématiques des attitudes qui, vont, qui peuvent être violentes par la consommation, la surconsommation d'alcool, d'aliments, de drogues. Le deuxième point, ça va être les conditionnements qui vont peser sur le rôle, la place qu'on va prendre dans la société, et qui vont nous empêcher d'être qui on veut être. Il va être considéré comme euh, être déviant, tout homme qui se rapproche d'activités, de comportements dits euh, féminins. J'entends là des danseurs, des personnes hypersensibles, des hommes qui aiment d'autres hommes, des hommes qui aiment cuisiner, qui aiment faire la couture, euh, des papas qui vont être tendres, qui vont être dans de la douceur. Le troisième point, ça va être de rechercher à se montrer puissant. C'est pas forcément quelque chose qui est hyper conscient, mais il y a toujours quelque chose qui est présent et qui fait qu'on va avoir tendance à vouloir ou devoir ou sentir euh, se montrer supérieur aux autres et ça va se retrouver beaucoup dans une forme de compétition, de comparaison. C'est comme si on avait toujours besoin de montrer qu'on assure, qu'on est en contrôle, qu'on est en confiance, qu'on est un petit peu meilleur et donc ça va se concrétiser sur le fait de rechercher à avoir toujours un peu plus de pouvoir, plus d'argent, d'avoir une voiture plus grosse, d'avoir le meilleur objet, d'être toujours un petit peu au dessus des autres d'une certaine façon au lieu par exemple d'être dans une forme de lâcher prise. Face à ce constat, j'ai décidé d'impulser des groupes de parole entre hommes, déjà pour s'essayer à parler de ses émotions, à parler de ses vulnérabilités, de ses doutes, de ses peurs, et de le faire devant d'autres personnes. Ensuite d'entendre les récits d'autres personnes, d'entendre que tous ces doutes, tous ces questionnements, toutes ces difficultés qu'on peut rencontrer, elles sont aussi présentes chez d'autres hommes, et que du coup on peut se dire qu'on est finalement normaux, qu'on est juste des humains parmi d'autres humains. Ce qui permet en entendant les autres de fissurer un peu tous ces conditionnements masculins qu'on a intériorisés. Et trois, c'est de pouvoir trouver une énergie, une force du soutien dans un groupe pour pouvoir justement dépasser tous ces conditionnements qui sont parfois difficiles à affronter seuls. C'est aussi pour pouvoir changer les dynamiques masculines où on va souvent retrouver peu d'empathie, peu d'écoute dans un groupe d'hommes où les discussions vont se résumer à « alors, tu l'as baisé ?» alors que nous, on essayait d'expliquer que émotionnellement il y avait des choses qui se jouaient, qu'on avait des doutes, etc. et que vraiment, ça s'est résumé à « non, non, mais en vrai, on, ok, d'accord, on s'en fout, mais est-ce que tu l'as baisé ?» Et enfin, ces groupes d'hommes, c'est aussi pour arrêter de s'appuyer uniquement sur nos mères, nos sœurs, nos copines, toutes ces femmes qui nous écoutent, et c'est très chouette, mais peut-être qu'on peut aussi réussir à créer des espaces d'écoute, de bienveillance, de partage entre hommes, qui nous permettent de nous émanciper collectivement de ces injonctions masculines. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'organise régulièrement des cycles de sacs de parole. Donc si ça t'intéresse, envoie-moi un message et je te donnerai plus d'informations. J'organise également des formations et des conférences sur les conditionnements masculins dans le milieu de l'entreprise. À très bientôt